Hey yo tout le monde, Steridil, on se retrouve pour le succès à 3 l'homme sur la lune, donc pour débloquer ce succès, on va lancer la carte impasse en multijoueur, on va lancer une partie avec un sniper parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne autrement, et on va simplement se diriger vers la lune et zoomer avec le sniper sur celle-ci, on va percevoir la tête d'un type dans la texture, bon j'ai envie de dire pourquoi pas hein alors petit bonus, euh, retournez-vous, ça ne débloque pas de succès mais c'est toujours sympathique. Euh, Dirigez-vous cette fois-ci vers la parabole, on va zoomer avec le sniper, on va percevoir un type debout derrière la rambarde. Encore une fois, j'ai envie de dire, euh, pourquoi pas Bon sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo et bien entendu, vive à l'eau